European Water Movement, c'est le mouvement européen de l'eau, euh, donc euh, on a essayé de faire ça, pas, pas moi, mais c'était c'était essayé de faire ça plusieurs fois, euh, mais c'est en décembre 2011, euh, après le référendum en Italie. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui s'est passé en Italie avec le forum italien pour les mouvements de l'eau. Euh, ils ont réussi à avoir 27 millions de la population italienne qui ont voté contre la privatisation de l'eau. Mais, euh, en même temps, euh, ce n'est pas appliqué encore. Euh, C'est incroyable parce qu'ils ont eu plein de pression de, de, de la partie européenne. Donc, il y a eu un lettre secret de la Banque européenne euh, centrale, de Mario Draghi, euh, au gouvernement italien en disant, bon. « Vous avez cet euh, résultat, mais vous devez quand même privatiser l'eau. » Même de la Commission européenne, il dit « Malgré les résultats du référendum, qu'est-ce que vous allez faire avec ces services d'or euh, Vous devez les, les vendre, les privatiser. » Donc, on a, ils ont vraiment compris que même si on a une grande victoire au niveau national, euh, ce n'est pas toujours assez. On a besoin d'avoir vraiment un mouvement au niveau européen pour mettre plus de pression sur ces, ces pouvoirs euh, européens. Euh, on, on peut parler de la Grèce aussi après sur la, la pression de la Troïka dans la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qu'il met Donc, on a décidé euh, tous ensemble que, que c'est utile, on veut le faire euh, et on a commencé. Maintenant, on a les membres officiels du, du, du mouvement européen qui, qui s'est listé ici, euh, à Quatac, bien sûr, euh, les Allemands de Berlin, les Italiens euh, en France on a quelques-uns avec la coordination aux Îles de France, France Liberté euh, on a les Espagnols avec Ecologistas en Action on a les syndicats de services publics aussi euh, avec lesquels on a travaillé beaucoup sur l'initiative citoyenne européenne donc c'est vraiment euh, un mix euh, on a des autres Italiens, on a les Grecs Uh, et on a des institutions, uh, de, pas institutions, des organisations plus internationales comme Transnational Institute um, et nous, Food and Water Europe, on, on fait partie aussi. Donc, um, quelles sont les principales actions On a des différents groupes de travail. Um, un, c'est sur les actions, un, c'est sur le, le politique européen et un, c'est sur la communication. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse la politique de l'Union européenne, comme, comme on vient de le faire maintenant, parce que c'est quelque chose d'assez technique quand même. Donc, il faut connaître un peu les, les, les moyens, comment est-ce qu'il se passe, comment est-ce qu'on peut avoir l'information. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on partage dans le réseau avec tous les membres euh, à travers cette groupe de travail. On fait du lobby euh, près du Parlement européen. Donc, ça, c'est à travers les, les différentes ONG, mais en même temps, on dit toujours, on fait partie de l'ONG et aussi de l'European Water Movement. Donc, on fait un peu tous les deux au, au même moment. Euh, et on a les événements, on va montrer après. Euh, bien sûr, on met de la pression sur la Commission européenne. Euh, ici, il y a des lettres. On peut parler plus en détail, si vous voulez, mais on a envoyé beaucoup de lettres à la Commission européenne pour, la, pour le cas de la Grèce. Um, et la semaine dernière, on vient d'envoyer um, des lettres à tous les investisseurs qui veulent acheter uh, la compagnie publique de Thessalonique. Um, on a envoyé um, aux investisseurs avec uh, des signatures aussi des, des membres du Parlement européen uh, en disant « on vous, ne on vous veut pas uh, » qui sont là. Donc, en fait, um, des choses comme ça. Euh, on soutient les actions des différents membres, donc, comme avec l'initiative citoyenne européenne ou, ou des différents événements, on, on participe, on on, promo, on promouvoir. <rire> on, on fait promotion. Euh, et bien sûr dans les événements dans les forums donc euh, on, a, on a fait des choses dans le forum des peuples à Rio plus 20 euh, on a fait une assemblée du mouvement euh, à Florence 10 plus 10 on était à, à Tunis pour le forum social mondial on a organisé un journée de, de justice pour l'eau euh, on, on, on a participé au, au forum des jeunes pour l'eau qui, euh, qui, qui, qui, qui était organisé en Italie en mai cette année donc on, on, on fait de différents événements aussi et l'initiative citoyenne européenne euh, que c'est en fait la première qui a, qui a passé c'est la première qui a passé euh, au niveau de la commission et c'est la première qui a passé un million de signatures donc c'est vrai que la, la, la proportion c'est pas exactement équilibré plus d'un million vient d'Allemagne euh, et en France on a 4000 ça va être aux alentours de c'est mieux maintenant ça euh, 15 000 à peu près Really Ok, ça c'est bien. 15 000, il, il en, il, il en faut 55 000. Yeah. Alors, on y arrivera donc, est pas. Est-ce que vous avez tous signé <rire> <rire> um, yeah, Oui. C'est un problème, I mean, on a quand même dans 12 pays, donc, uh, mais c'est surtout important d'avoir les grands pays. Donc on a aussi euh, Lituanie, euh, Slovénie, Espagne. Euh, les, grands, les grands pays, on a Spagne, euh, Espagne, la Grèce, l'Italie, ouais. euh, euh, c'est passé, l'Allemagne bien sûr, Autrégie. la Belgique, Autriche. Autriche. Autriche euh, beaucoup, I mean, c'est bien, Luxembourg. Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en euh, en, en, en Allemagne, euh, euh, le, mouvement, euh, le mouvement pour l'eau, il est beaucoup plus structuré, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus fort qu'en France. Euh, les syndicats ont euh, notamment Verdi a, a, fait, a fait vraiment le forcing sur l'initiative citoyenne européenne alors que les syndicats français euh, je préfère ne, ne pas en parler hein. euh, donc, donc il, y eu, il y a eu un travail de mobilisation en Allemagne qu'on qu ne peut pas imaginer euh, et, et ça se continue c'est à dire que euh, à, à travers l'initiative citoyenne européenne ils ont sensibilisé les, la population, à la question de l'eau et à la question des biens communs. Actuellement, il y a plein de réunions qui se passent, organisées, euh, pas par des partis politiques, euh... Euh, mais par des associations culturelles des, des, des associations d'usagers, etc. pour euh, réfléchir ce que, sont, ce que sont les biens communs euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne participation citoyenne dans les, dans les, services, dans les services publics etc. Ils ont bien utilisé l'initiative cit, euh, citoyenne européenne alors que quand on, quand on lit le texte on peut être un petit peu sceptique sur la, la façon dont c'est formulé quoi. mais ils se sentent vraiment bien servis Yeah, c'était les médias aussi en Allemagne. Ça a aidé beaucoup. Um, moi, j'avais un, un ami qui travaille pour un ban, une banque, I mais mean, totalement, même pas des mouvements et tout ça. Il m'a envoyé, il dit « Ah, mon chef m'a envoyé cette initiative. Est-ce que c'est est bien que je signe ?» I was like, oh my god, était un chef d'une banque qui a envoyé à tous ces gens de signer l'initiative. Donc ça, c'était vraiment un autre niveau. C'est même pas, même pas euh, les ONG ou les mouvements. C ça s'est passé dans toutes, toutes les, les gens. Et il y avait, c'était un comédien euh, en Allemagne qui a fait, tu peux pas, je sais pas, dans quelques programmes, tu peux pas montrer un site internet euh, sur le programme. Donc il a pris une vieille caisse, like une vieille voiture, et dans la, la plaque, comme on dit, il a mis l'adresse. C'était I mean, vraiment une chose que toute la société s'est engagée um, à le faire. Et c'est ça que c'est intéressant de l'ICE, Parce que si on le voit comme quelque chose purement pour faire pression à la commission, tu peux dire, oh, et, et à la fin, ils peuvent le considérer ou pas le considérer. Ce n'est pas obligatoire. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est vraiment un outil pour... pour, pour euh, pour parler du, du sujet dans, dans la population et l'avantage qu'on a maintenant c'est vu qu'on est les premier à le passer c'est très difficile pour la commission de totalement nous ignorer donc c'est aussi, on a l'avantage d'être ça et souvent en, en France, cette chose de carte d'identité c'est partout, en Belgique j'ai eu aussi le go, je dois mettre mais um, je pense que c'est important de stresser aussi que c'est pas une pétition c'est pas à vase tu, tu écris ton nom, c'est vraiment quelque chose où on peut avoir des, des conséquences légales, juridiques et, et obligations sur, au niveau européen. Donc on doit vraiment convaincre les gens un peu, un peu comme ça de voir que ce n'est pas juste une pétition mais quelque chose qui a un poids légal quand même. Donc euh, si, si on peut utiliser comme ça... Exactement, on ne doit pas l'appeler une, une pétition en fait. On ne doit pas l'appeler... Yeah, C'est vraiment une initiative victoire. Yeah. Il faut changer, yeah. parce que si on dit pétition, c'est difficile. Um, ah, ok, la lettre, plus, plus en détail. Yeah, I mean, uh, si, si vous savez en Grèce c'est vraiment la catastrophe donc ça c'est aussi la pression de la, de la commission européenne FMI et la familles et la banque centrale européenne qui forcent le gouvernement grec à vendre tout, ses, tout, ses, -tout. les plages le, le vent l'eau le, le, et tout ça et en fait en Grèce jusqu'à maintenant il n'y a pas de l'eau privée c'était tout public um, mais uh, les autres sont, sont municipalisés mais les deux qui sont euh, gérées par l'État ou, ou euh, owned, comment on dit, pro, en propriété de l'État, c'est celle de Athènes et Thessalonique. Donc c'était les deux premières qu'ils ont mis pour, euh, dans, le, dans le truc pour, pour vendre. Et euh, donc nous, comme mouvement européen, on a, on, a, on a essayé de mettre pression, on a écrit ces lettres à la Commission en disant en fait c'est illégal ce que vous faites parce que selon la traité de Lisbonne, le propriétaire « Ownership ». pas « Gestion »,« euh, Ownership ». La propriété, euh, propriété, propriété, propriété. de des services, euh, des services, c'est le mandat de, de l'État membre, ce n'est pas la Commission qui décide ça. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Et ils nous avaient ignorés. Euh, et après, euh, beaucoup d'appels et tout ça, c'est incroyable ce qu'ils ont écrit. Je ne sais pas si… Euh, vous pouvez le voir sur le site aussi euh, c'était comme ça donc nous on a écrit trois pages je sais pas, avec tous les, tous les articles hein. ils nous ont répondu avec ça en disant, In incroyable, comme vous savez la privatisation des compagnies publiques contribue à la réduction des dettes publiques mm -hmm. bam, <rire> première phrase eh bien, même pas, ils n'ont même pas dit donc euh, réduction des subventions euh, l'état, donc euh, ça a le potentiel pour augmenter l'efficacité des compagnies mm -hmm. et, la comp et la compétitivité de l'économie anti en même temps attirant euh, l'investissement direct étranger. C'était la réponse, mais incroyable. Donc, euh, il a même dit, la commission croit que la privatisation des de services publics euh, peut euh, donner des bénéfices, euh, bénéfices à la société si c'est « carefully made », si c'est bien fait. So, um, donc, euh, donc nous on a on a répondu, on a dit bah bah vous n'avez pas répondu à nos question, c'est illégal. Uh, ils nous ont ignorés. Donc on est allé aux ombudsman européens en disant ils ont pas les, les quoi Médiateurs, Médiateurs. Médiateurs on dis, uh, ils ont pas respecté les codes administratifs, bla bla mm -hmm. Et donc uh, on a reçu la deuxième réponse uh, qui est un peu plus longue. <rire> <rire> um, et ça c'était incroyable parce que ça c'était au même moment euh, à tous les controverses sur les concessions donc à la place de répondre à nos questions sur la Grèce ils ont répondu sur les concessions et rien à a fait avec ce qu'on a fait il dit ah mais et ça c'était avant qu'ils ont retiré donc c'est sur, sur la concession et on, demand, et on a demandé pour, pour rendre public la correspondance entre le gouvernement grec et la commission européenne et il dit euh, on n'a on pas identifié aucun document relevant. Euh, concernant la privatisation de l'eau euh, en Athènes et Thessalonique il n'existe il existe pas so, c est, c est, c est, ils n'ont pas répondu encore donc maintenant c'est incroyable donc, donc maintenant ce qu'on a fait c'est on a écrit euh, on a écrit cette lettre euh, à tous les investisseurs euh, qui veulent acheter parce que maintenant euh, Thessalonique ouais. est officiellement sur, sur le marché um, et ceux qui sont intéressés c'est Suez euh, qui est en, con, euh, avec une compagnie euh, grecque qui s'appelle Actor et Actor en fait c'était euh, avant euh, c'était euh, propriété de, de la famille Bobolas et Bobolas en Grèce récemment était en beaucoup de scandales aussi liés à la mine, mine d'or de Haïtlidiki um, c'est tous les mêmes gens um, et l'autre c'est aussi euh, Mekorot que c'est en fait la compagnie des eaux publiques d'Israël de, de Tel Aviv, donc euh, là, ils sont euh, publics, mais à l'étranger, ils, ils, ils sont privés. Donc so, eux, eux sont un autre, euh, un autre groupe qui veut, qui veut acheter. Donc, nous, on a écrit cette lettre à tous les gens, et on a avoué des signatures de la Grèce, de l'Europe, internationale, euh, et 50 parlementaires, ça, c'est seulement tous les signatures, euh, et les parlementaires européens aussi, euh, plus de 50, So, on espère que ça, so on a envoyé ça cette semaine. So. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais au moins on va aider, utiliser plus de médias possibles pour euh, pour le montrer. Et il y a des mouvements en Grèce qui sont en train de travailler euh, beaucoup beaucoup sur ça. Ici, c'est le gouvernement grec qui vend. Ben, aux compagnies on ne peut pas mais ce qu'on peut c'est qu'on ne peut pas payer les factures euh, on, peut, <rire> euh, on peut rendre leur vie un cauchemar euh, ce qu'ils veulent faire à Thessalonique c'est en fait un référendum avec toutes les municipalités de Thessalonique donc ils sont en train de préparer ça euh, parce que l'état c'est inutile à... maintenant donc c'est vraiment avec les municipalités ils vont essayer de faire un référendum au niveau de Thessalonique euh, qu'on veut, qu veut soutenir et ils ont, et ont aussi porté plainte à la Cour suprême euh, de Grèce en disant que le gouvernement grec euh, les actions c'est pas constitutionnel selon la constitution grecque ce qu'ils font pour mettre sur le marché toutes ces choses là donc ça euh, c'était les, les syndicats aussi euh, les syndicats de, de la compagnie publique qui étaient en train de faire ça en Grèce donc eux au moins au niveau national ils essaient d'utiliser des autres outils euh, juridiques nous on a, on a regardé si on peut, pouvait porter plainte contre la commission européenne mm -hmm. euh, c'est un peu compliqué parce que leur excuse, c'est toujours... C'est le gouvernement grec qui décide. Donc c'est difficile. Et si on perd un cas comme ça, ça fait précédence sur tous les autres cas. Donc c'est assez dangereux. Donc on a regardé ça, mais pour maintenant, ça semble que le meilleur, c'est au niveau national, d'utiliser hum, des trucs comme ça. Le, le problème, c'est que qu'aussi, maintenant, la Grèce, euh, ils vont tous euh, sous le prix sous le valeur parce que personne les veut en fait donc ils, ils ont pensé on peut tout vendre et, et, on, et on va avoir 50 milliards d'euros mais il ils réussit pas donc en fait le cas de ces si vous voulez euh, aller un peu en détail c'est incroyable le, le la compagnie qui achète la, thessalonique en fait l'achète euh, pour rien ils vont gagner parce que il est il est tellement endetté euh, il y a tellement de compagnies, de, de, de municipalités de, qui n'ont pas payé la, le, la compagnie de Thessalonique. Le prix de compagnie, c'est plus bas que la dette accumulée. Donc, en fait, les le gens qui l'achètent, après, ont le droit d'aller reprendre toutes ces dettes qui, qui, qui restent à 38 millions d'euros. Plus, dans ces 38 millions d'euros, plus que le prix pour lequel ils vont l'acheter c'est incroyable, like, ils vont l'acheter pour, pour rien ils vont gagner en, aussi oui. et le gouvernement grec est en train de tout vendre à, à, à, à rien tu dis quand même qu'ils ont reçu plusieurs offres quand même apparemment. oui, ils ont reçu plus oui. ils ont reçu plusieurs offres euh, aussi de l'initiative 136 euh, de Thessalonique c'est une initiative euh, de coopérative euh, des citoyens, ils ont essayé euh, je ne peux pas aller tous en détail mais Um, il y avait quelques critères un, tu, dois, tu devais um, avoir l'expérience de fournir une ville de, uh, de 500 000 personnes uh, et tu devais avoir un, un, un not budget, but um, garantie derrière financière, de, yeah, financière de, de, de, de 80 milliards, quelque mm -hmm. chose comme ça donc en fait le 136 est sortir. Mm -hmm. euh, il y avait plusieurs mais ils n'étaient pas acceptés donc les seuls qui avaient accepté c'est celle de Suez euh, avec Actor, euh, celle de euh, Terna Energy, c'est une autre compagnie grecque. Et en fait, ce n'est pas une compagnie avec d'expérience en eau, c'est une compagnie énergétique mm -hmm. euh, avec Mekorot, c'est euh, Israël. Et, euh, et un autre qui inclut aussi le Maya Water. Like, il y a beaucoup de compagnies israéliennes, um, un, un allemand, euh, mais c'est principalement ces deux grands. C'est Suez euh, Acteur et, et cette mes um, donc yeah. Mais on a envoyé tous les, tous les, tous les euh, actionnaires aussi de toutes ces compagnies. Donc on a envoyé ces lettres aussi au gouvernement français, gouvernement israélien. Euh. Um, ok, donc pour euh, les événements au Parlement européen, donc on organise aussi mm -hmm. des, des choses avec le Parlement euh, européen. Donc euh, juste cette année, euh, autour de la Journée mondiale de l'eau, qui est le 22 mars, on a organisé le 19 mars euh, un atelier sur euh, reconquérir le droit à l'eau en Europe, participation citoyenne, démocratie et bien commun. Donc ça, c'était organisé avec les socialistes et, et les verts. Euh, le 10 avril, on a fait avec les verts aussi. Euh, ils ont fait un grand truc euh, pour, pour les jeunes. Ils ont amené plus de 160 jeunes euh, de toute l'Europe. Euh, jeunesse en crise, donc on a fait un atelier sur l'environnement et l'énergie. Donc ça, c'était aussi sur la financiarisation de l'eau, les, les nouveaux mécanismes. Euh, donc, dans la semaine où les concessions étaient négociées, euh, il y avait beaucoup d'activités sur ça euh, dans le Parlement. Donc, le 26, euh, on a fait une chose avec les, les, la gauche, Gouet, euh, sur la privatisation des biens publics. Et le 27, avec les verts, sur l'eau est un bien public. Donc, euh, on a assez de, de choses au niveau européen aussi dans, dans le Parlement. Ah, ok. La dernière chose. Um, ça c'est un peu plus spécifique mais um, c'est lié à il y a une commission des pétitions aussi au Parlement européen donc tu peux présenter une pétition uh, à, à, au Parlement européen et il y a un mouvement en Catalogne qui s'appelle le plateforme de la défense de l'Ebre dans la rivière euh, Lebro um, et ils sont en train de travailler pendant beaucoup de temps sur um, contre le plan uh, du gouvernement espagnol pour gérer le, le, le bassin versant de l'Ebre donc, ils ont présenté euh, la pétition il y a quelques semaines, le 9 juillet, euh, au Parlement européen, pour demander à eux d'intervenir de, de, de euh, sur le gouvernement espagnol, euh, parce qu'ils sont en train de préparer ce nouveau plan euh, pour la gestion du, du bassin versant. Euh, donc, ce nouveau plan, c'est vraiment une, une menace euh, pour, pour la rivière. Euh, et, et aussi il ne confond pas à la législation européenne qui, qui est dans la directive cadre sur l'eau il y a plein de choses qui, qui, qui ne confond pas parce que le plan donne encore plus de droits de prélèvement et d'usage à une rivière qui, qui déjà est en train de, de mourir en fait donc euh, yeah, ils ne savent pas avec toute cette surexploitation qui existe ils ne savent même pas s'il y, y aura de l'eau qui arrivera à, aux fin de, de la rivière donc, euh, où, où il va dans la mer et il ne sait même pas si ça va continuer euh, il y a une totale absence de démocratie euh, toutes les décisions prises sont, sont en fonction des intérêts politiques économiques Donc les gens tout, ils disent des choses mais il n'y a pas l'occasion de vraiment avoir un impact sur, sur les décisions qui sont prises euh, et ils disent aussi qu'il y a des fraudes économiques donc euh, il coûtera aux, aux espagnols environ 800 millions d'euros par an durant les six prochaines années tous ces nouveaux projets qu'ils ont Um, il n'y a pas de transparence en ça, il y a de la corruption. Donc, il y a, I mean, on a beaucoup plus de détails si vous, si vous voulez, c'est un cas très spécifique. Mais um, c'est vraiment une, une abuse de, de la situation. <rire> donc, ça, c'est une des choses qui, uh, qui est en est train de, de, de, de faire aussi. Donc, c'est un des exemples des actions qu'on qu soutient et qu dans lesquelles on est engagé.